Salut Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai eu dans la box surprise du printemps de Colourpop que j'ai acheté ce mois-ci. Euh, J'en suis très très très contente. Et puis ensuite on va faire un maquillage avec bah, le... la plupart des produits que j'ai eu dans cette, euh, dans cette box mystère et d'autres produits Colourpop que j'avais déjà ou que j'ai acheté aussi au cours de la même commande que euh, la mystery box. Donc on commence tout de suite, et je vous montre le butin de la mystery box. Donc on commence avec une bombe de bain. Donc ça, c'est ma seule déception, je vous le dis tout de suite, c'est ma seule déception de la, de la box, parce que bah, déjà j'ai pas de baignoire. Donc forcément une bombe de bain, bon, voilà. Et puis surtout ça sent extrêmement fort Bon, après, c'est à la vanille. En soi, j'aime bien, mais là, c'est vrai que c'est le parfum est très, très, très, très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a un pinceau, qui est un pinceau, donc c'est le E13 de chez Colourpop. Euh, voilà, donc c'est un pinceau assez fluffy, qui peut faire un petit peu estompeur, ou alors applicateur de, de fard à paupières pour bien euh, entasser le fard à paupières sur, sur la paupière. Donc, ça, j'aime beaucoup les, les pinceaux Colourpop. Donc, c'est toujours chouette d'en avoir un de plus. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a un blush en stick. J'avais jamais testé cette formule-là de chez Colourpop. Donc, là, c'était d'une collection particulière, j'imagine. Euh, vu que le packaging est avec des petites. des citrons, des fleurs, etc. Donc, c'est dans la teinte Costal Drive. Et. Il est très joli. Bon, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de tout regarder, euh, etc. Il y en a que j'ai même déjà, déjà testé. Donc voilà ce que ça donne. Et on a donc un stick comme ça. Donc là, ça a l'air très très foncé euh, comme ça. J'ai eu un petit peu peur, mais en fait, quand on le met, c'est assez en transparence et ça s'estompe très très bien. Vous voyez, c'est tout en transparence. C'est un orange un peu foncé, orange brique, euh, terracotta, dans les tons comme ça. Euh, mais il s'estompe très très bien donc, euh, et il se construit aussi, je peux en rajouter. Donc euh, je pense que ça peut aller à pas mal de, de carnations. Donc euh, c'est plutôt cool. Très contente de tester ce type de produit que je ne connaissais pas de chez Colourpop. Donc Premier bon point. Ensuite, on a un autre blush de la collection euh, des Super Nanas. C'est celui dans la teinte Saving the World. Hop, voilà, avec les Super Nana. Et un petit blush en forme de cœur avec un petit miroir. Voilà, donc c'est aussi un corail plus clair que l'autre. Hop, je vais vous faire un swatch ici qui tend peut-être un peu plus sur le rose... Quand l'autre tend un peu plus sur le rouge-orange. Ensuite, on a quatre produits pour les lèvres. On a un Lux Gloss. Donc ça c'est pareil. C'est une formule que j'avais jamais testée chez Colourpop. Leur gloss. Donc ça c'est dans la teinte Ticklish Et il est très sympa. Parce que je ne l'ai déjà testée, bien sûr. Voilà, ça c'est le packaging, donc c'est un petit rose corail avec des petites paillettes euh, froides à l'intérieur, donc on a du violet, du bleu, la texture est assez sympa sur les lèvres, ça colle pas, donc là je sais pas si vous verrez grand chose, on voit pas vraiment la couleur, comme c'est très très clair sur les lèvres, je vous avoue qu'on euh, on voit pas trop trop la couleur, mais... Ça donne un petit reflet brillant, et il y a les petites paillettes qui reflètent légèrement la, la lumière, mais les paillettes sont très discrètes. C'est plutôt pas mal, enfin, c'est un gloss discret, juste histoire de rehausser un tout petit peu les lèvres, mais en restant très naturel. Et ensuite, on a trois lipsticks. Donc ça, c'est une formule que je connais très très bien. J'en ai plein des lipsticks, donc euh, du coup, quand j'ai vu qu'il y en avait trois, j'avais un peu peur, mais incroyable c'est trois couleurs que je n'avais pas alors que j'en ai euh, je dois en avoir presque 20 je pense des, des lipsticks donc c'est très chouette ils sont tous de la formule matte x donc c'est des mattes qui tiennent vraiment vraiment pas mal trois teintes comme ça donc on a un rose un marron un peu brique et un rouge un rouge qui tend un peu sur le marron aussi. Donc, le rose, c'est la teinte With the band, Voilà. Bah, ouais, sur la couleur ça, du packaging, ça fait un peu rose. Mais en vrai... Ah J'ai fait un truc qui ne va pas du tout bien se voir, mais c'est euh, Ouais, voilà. C'est un nude. Ça tend un peu quand même sur le, sur le orangé. Ensuite, le marron qui s'appelle Who Run This est beaucoup plus euh, orange-marron. Voilà, on le voit là, à côté. Et pour finir, le rouge qui s'appelle FlyFy, qui est un rouge... Bah, un rouge. Je ne saurais pas dire s'il a des sous-tons... Euh... Il n'est pas aussi orange que les autres, mais du coup, euh, bah, très sympa aussi. Franchement, j'aime beaucoup les trois. C'est des couleurs que j'avais pas. Bah, alors, évidemment, comme j'en ai beaucoup de cette. Euh, des Lipsticks, il y a des couleurs qui sont proches les unes des autres. Mais j'ai aucun doublon. Donc, ça, c'est assez chouette. Et ensuite, on termine avec deux palettes pour les yeux. La première, c'est une petite palette qui s'appelle Moon Haze. Que je ne me souviens pas du tout avoir, passé, euh, avoir vu passer. Donc, euh, soit c'est moi qui ai oublié, soit c'est ancien. Mais c'est pas grave. Donc c'est une petite palette comme ça de 5 fards à paupières. Donc on a du neutre avec une touche de couleur au milieu qui est un euh, rose orange euh, comme ça. Il est bien pigmenté en tout cas. Il n'est pas néon mais euh, c'est... Une jolie couleur. Je ne vais pas tout vous swatcher. Mais donc vous avez deux marrons mat ici. Et là c'est deux irisés. Un très clair et un plus doré. Et la teinte du milieu est mat aussi. Donc très sympa. Je l'ai utilisé une fois pour l'instant cette palette. Euh, J'ai bien aimé. C'est un bon petit truc pour faire euh, bah, un look assez euh, naturel euh, de tous les jours. Avec, où on peut rajouter une petite touche de couleur si on a envie. Très sympa. Et pour terminer, la palette Malibu Barbie. Donc ça c'est une collaboration qu'ils ont fait il y a un petit moment, ça fait un moment qu'ils essayent de se débarrasser des derniers stocks je pense parce que c'est tout le temps en promo les pièces qui restent de la collection Barbie. Mais la palette est plutôt sympa, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même, mais... La palette est sympa, ça fait très estival, euh, printemps, été, avec des couleurs, euh, des couleurs assez fun. Donc on a quand même des teintes neutres avec des marrons, là, que ce soit en mat ou en, ou en irisé. Et puis on a des teintes super fun avec le rose fuchsia, le jaune, le bleu turquoise, le orange, des teintes qui pètent. Avec quelques, quelques pailletés qui, qui pètent aussi, là, notamment ces deux-là, là, le rose et le bleu. Très sympa donc euh, je pense qu'on va utiliser celle-ci aujourd'hui pour essayer de faire un look euh, bah, avec des couleurs, un peu printanier vu que c'est le, le printemps euh, depuis hier quand je filme cette vidéo. Donc euh, on va tester tout ça. J'ai aussi commandé deux produits pour le teint de la gamme Pretty Fresh. Puisqu'il y avait une offre, euh, un acheté, un offert sur la gamme Pretty Fresh. Donc c'est la gamme de l'anti-cerne dont je vous parle souvent, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour tester la crème teintée et la poudre compacte, le fond de teint compact. Bon, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai toujours de l'eczéma autour des paupières. Donc j'hydrate au maximum, mais c'est tellement desséché que ça absorbe... Euh, toutes les crèmes, etc. immédiatement, donc je vais faire ce que je peux sur, euh, sur les yeux. Après, que je me maquille ou pas, ça change absolument rien. Alors, pour ce maquillage, on va commencer par la base Plump Right Back. Je pas de base de chez Colourpops donc je prends celle de chez NYX, que je connais bien. Donc c'est parfait pour essayer euh, des nouveaux produits teints. Au moins, je sais que c'est pas la base qui va poser problème. Et ensuite, je passe à la crème teintée. Donc, je l'ai prise dans la teinte Light 6W. Donc, ça se présente comme ça. C'est un tube souple avec un, une pression, un flacon pompe, si on dit les mots correctement. Moi, bon, j'allais en mettre dans ma main, mais non, j'ai prévu une éponge humidifiée, bien sûr, et je vais venir mettre directement... Hop, la crème teintée dessus, donc là j'ai mis trois pompes parce que je l'ai déjà essayé une fois comme je vous disais cette crème teintée et j'ai trouvé que euh, c'était pas du tout couvrant et à peine unifiant donc euh, j'y vais directement avec une bonne dose l'avantage c'est que c'est effectivement une très bonne couleur pour moi et ça se voit pas du tout. Et la première fois que je l'ai euh, appliqué, je me suis demandé si euh, mon éponge n'avait pas tout bu. <rire> Tellement je ne voyais pas du tout le produit. Il se fond complètement dans la peau, ça c'est sûr. Bon alors là, je vois que quand même, il, il unifie. Là où j'ai des petites euh, rougeurs et tout, ça unifie quand même un petit peu. Hein. Donc ça fait euh, ça a un effet heureusement si c'était juste une crème hydratante euh, bah, ce serait un peu dommage voilà puis on voit que du coup c'est un petit peu euh, lumineux comme fini voilà bon, ça non ça, ça colle pas vraiment juste c'est un peu lumineux et puis c'est bah, hydratant Ensuite, je vais venir mettre l'anti-cerne, du coup, bah, le Pretty Fresh, celui de la même gamme que moi, j'ai dans la teinte Light 45W. Là, je prends l'autre bout de l'éponge. Bon, par contre, il est beaucoup plus couvrant que le, la crème teintée. C'est pas très grave, j'en ai mis, j'en ai pas mis beaucoup, justement, j'ai fait exprès. Et puis après, bah, comme je vous disais, j'ai mon contour de l'œil avec euh, de l'eczéma et qui est très très très sec. Donc de toute façon, mon dessous d'œil va être moche. On va dire qu'on regarde pas euh, mon dessous d'œil euh, aujourd'hui, d'accord, il a le droit de faire euh, n'importe quoi, parce que... Enfin, c'est pas qu'il a le droit, c'est que de toute façon, il va faire n'importe quoi, donc euh, bon... Je ne vais pas m'acharner dessus. Ça ne sert à rien. Alors, avant de passer à la poudre, est-ce que j'ai des produits crème Ben oui, il y a le blush, euh, même si ce genre de texture, je pense qu'on peut le mettre au-dessus de la poudre. Mais je vais en mettre un petit peu en dessous, le blush stick. Donc, euh, j'hésite pas à colorier, vu qu'il est assez... Euh, je ne trouve pas mes mots toujours, qu'il est assez transparent et donc bah, je vais l'estomper avec euh, l'éponge. Oui, là j'ai à peine, je tapote et ça y est c'est déjà Ah, je mets plus de ce côté-là. Oui, en plus j'ai pas de bronzer et j'ai pas de bronzer color pop, donc bah, je vais me passer de bronzer, mais je vais descendre un peu plus le blush. Donc je vais en remettre un peu de ce côté-là. Voilà, Ça donne, on a vraiment l'impression que c'est la peau. Ça vient directement de, de la peau. Et on va passer à la poudre compacte euh, Pretty Fresh. Donc celle-ci, je l'ai prise dans la teinte Light Set. Donc il y a un grand miroir. Ça, c'est très pratique. Et donc, bah, voilà, c'est une poudre compacte. Je pense que je vais la prendre avec une houppette. Donc ça, c'est une houppette Make Up forever J'ai déjà utilisé. C'est pour ça qu'elle est un petit peu sale. Je vais venir en prélever. Et je vais venir appuyer sur mon teint. Alors, j'en mets pas sous les yeux. Je vais voir si je mets de la poudre. Mais c'est encore pire quand je mets de la poudre euh, en ce moment. Voilà, je viens enlever un surplus éventuel avec un pinceau poudre. Ça rentre bien. Enfin, ça s'intègre bien à la peau. Et donc, forcément, bah, ça a matifié. Mais ça fait pas un effet matière. Je trouve. Bon, par contre, on voit presque plus. Le blush, bon, effectivement, comme la poudre, bah, elle, est... elle est colorée forcément un petit peu, donc c'est normal que ça estompe un peu le blush, mais j'en ai un autre euh, en poudre que je vais pouvoir rajouter, donc c'est pas... pas grave. On va rajouter du blush. Et on va rajouter du blush tout de suite d'ailleurs, donc avec le petit blush des Super nana. Voilà, bon il n'est pas hyper pigmenté, mais il a quand même une bonne couleur. J'aime bien, c'est une couleur qui me va très bien au teint. c'est parfait. J'aime beaucoup. Essayez de ne pas abuser quand même. Je vais mettre de l'highlighter. Donc ça, c'est pas euh, quelque chose qui était dans la boîte mystère. C'est un highlighter que j'avais déjà. Euh, donc de chez Colourpop. C'est le même euh, packaging que pour euh, la foudre. Hop là, donc avec un grand miroir aussi. Donc c'est un highlighter euh, super choc dans la teinte Addicted to You. Donc il y a plusieurs couleurs. c'est la texture euh, super choc, c'est la texture euh, gel crème qui se transforme en poudre une fois appliquée. Qui est très agréable à travailler. celui-là, il est relativement discret, il n'a pas de paillettes, c'est vraiment juste de la lumière. Je vais aller fixer tout ça avec mon spray fixateur. Je mets de la base à paupières, toujours la même, celle de chez Kaleidos. Et je reviens pour faire le maquillage des yeux avec la palette Barbie. Sur les yeux, on va donc utiliser la palette Barbie, et j'ai envie de faire quelque chose de très coloré, comme je vous disais, donc je pense qu'on va utiliser les quatre fards ultra colorés, là. Je pense que je vais prendre, pour commencer... Hmm, je sais pas dans quel sens le faire... Euh, je vais prendre le rose qui s'appelle Best Coast. Donc là, le rose euh, fuchsia. Et je vais le mettre à l'intérieur. Donc là, je vais seulement jusqu'à mon creux paupière. Sur ma paupière mobile, je ne dépasse pas trop. Et je vais en oblique à peu près jusqu'au milieu, en haut ici de, de la paupière. Et après le reste, je fais en oblique. Donc là, je tapote vraiment pour déposer de la, de la couleur. Ensuite, je prends un autre pinceau et je viens prendre la teinte euh, bleu turquoise qui s'appelle Malibu Memories. Et je vais venir la mettre... Ouh, elle est plus poudreuse celle-là. Je vais venir la mettre sur le reste de ma paupière mobile. Donc pareil, je fais quelque chose de très rond, je ne sais pas encore euh, si je vais étendre euh, ou pas, voilà, et je travaille un tout petit peu la transition pour que ça fasse une espèce de violet entre le rose et le bleu, a priori, c'est ça qui se passe, si tout va bien, je viendrai le faire de manière plus précise avec un pinceau estompeur, hein. là comme c'est un pinceau plat pour juste déposer... La couleur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, comme je vous disais, je prends un pinceau estompeur et je vais venir sans mettre de matière au début. Je vais voir comment ça se passe. Je vais venir faire des petits mouvements de frottement entre le rose et le bleu. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait... ne bon, fait pas une transition aussi nette que ça, après, bien sûr, comme il n'y a pas de violet ni de couleur pour vraiment faire une transition entre ces deux teintes dans la palette, j'aurais pas beaucoup mieux que ça, mais de toute façon, ça me va, je veux voir des blocs de couleurs, donc euh, ça, ça me va. Ensuite, je garde le même pinceau estompeur que j'ai essuyé sur ma serviette éponge, la classique, et je vais venir prendre dans un premier temps le orange qui s'appelle Socal et je vais venir dégrader le rose. Donc pour l'instant je dépose juste un tout petit peu et je viens frotter et j'essaye de ne pas trop déborder. Je vais jusqu'à peu près la même... Je m'arrête avant le bleu, comme ce que j'avais fait pour, pour le rose. Et maintenant, pour dégrader le bleu, je vais prendre le jaune. Bah oui, en toute logique. <rire> le jaune qui s'appelle West Coast. Donc non, ce n'est pas logique. Hein, pour... S'il y a des personnes qui se, qui se demandent, c'est pas logique. Mais j'ai envie d'utiliser les couleurs. Et puis le jaune et le bleu, ça se... ça se mélange bien. Et ça fera un petit peu de vert. Et surtout, le jaune avec le orange, ça devrait faire un dégradé à peu près correct. Ça va, il est bien pigmenté pour un, pour un jaune. Ça peut être un peu compliqué de temps en temps, mais celui-ci est pas mal. C'est un, un jaune soleil que je vais venir arrêter bah, dans la continuité, en fait, comme ça. Et je dégrade, bien sûr, la transition entre le jaune et le orange. Voilà ce que ça donne. Bah, moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, évidemment, on va venir rajouter des paillettes. Alors, je vais mettre ces deux-là bah, sur les couleurs correspondantes. Donc, bah, avec les doigts. Hein. Commencer par le rose, histoire que ça brille. Ah, c'est sympa. Je ne sais pas s'il aurait une très grande pigmentation tout seul, mais là, avec la base rose fuchsia en dessous... C'est sympa, ça rajoute bah, des petites paillettes. Et le bleu... Ouh, il est beau. Le bleu, il a l'air plus pigmenté. Déjà, je pense que même tout seul, même tout seul, on peut en faire quelque chose. Et je vais venir retravailler un tout petit peu ma transition vite fait avec le doigt en mélangeant les paillettes rosées et bleues. Voilà, juste histoire que ça ne fasse pas une cassure nette. J'ai envie de tapoter celui-là avec un pinceau estompeur très très légèrement au-dessus du orange et du jaune. Juste histoire de rajouter quelques paillettes. Mais sans cacher les couleurs. Ah oh, bah oui, ça sent pas. Et alors en de cils inférieur que faire, que faire Que faire Que faire Je pense que je vais prendre la teinte Let's Go Party, qui est celle-ci, qui est un corail un peu orangé, et que je vais avec un pinceau estompeur juste le frotter en dessous de mes cils histoire qu'il y ait quelque chose mais que ce soit pas trop trop fort étant donné qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de couleurs en haut, il y ait quelque chose et que ça finisse un petit peu le look ok et je vais mettre aussi bah, la teinte euh, Colgirl que j'ai mis au dessus du orange et du jaune, je vais la mettre en coin interne Hyper, on dirait presque un Super Shock Shadow, cette teinte. Elle, elle s'enfonce un peu. Je crois pas que ça soit une Super Shock Shadow. Ça ne fait pas exactement le la même sensation quand on met le doigt dedans. Mais elle est ultra crémeuse. Donc voilà pour les yeux, c'est très coloré, mais je vous avais dit qu'on ferait quelque chose de, de très coloré. Euh, je pense que je vais faire un petit trait de liner, je vais mettre du crayon, du mascara, tout ça, tout ça, et je reviens pour faire les lèvres. Et voilà Alors, j'ai mis en crayon, en muqueuse en haut, j'ai mis le crayon de marron de chez euh, Colourpop, qui s'appelle Call Me. En muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon de Beauty Bay qui s'appelle Stay Peachy. Donc c'est un pêche, ça va bien avec la teinte que j'ai mis en ras de cils inférieure. J'ai fait un trait de liner marron avec ce qui reste de mon tattoo liner de chez KVD. Et j'ai mis pour la première fois, et je suis très contente du résultat, euh, le mascara turquoise de chez Glissel Cosmetics, donc dans la série des Spectralash, ils ont sorti euh, pas mal de couleurs, je, sais plus, je crois que c'est 8, 8 couleurs pour l'instant qui existent, euh, enfin 7 couleurs plus un noir, et ils prévoient d'en sortir encore d'autres, et donc j'ai très très hâte, parce que là pour l'instant, les couleurs que j'ai prises, elles sont très très chouettes, donc là c'est le turquoise, je pense que vous voyez, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça fait encore plus look estival. Donc j'aime beaucoup. Et là, surtout, j'en ai mis une seule couche. Et on voit bien la couleur. Bon, alors mes cils ne sont pas hyper recourbés. Ils tiennent pas très très bien la courbure en général. Euh, donc bon, ça, c'est mes cils à moi. c'est pas le mascara. Mais pour une seule couche, je trouve ça très très chouette. Je suis contente voilà, voilà. Alors, ensuite, pour les lèvres, du coup, bah, j'ai envie d'utiliser un des trois que j'ai eu dans la Mystery Box. Et je pense que je vais utiliser le plus clair, parce que bah, c'est des couleurs assez claires, festives et tout. Donc, euh, voilà. J'ai la flemme d'aller chercher un, un crayon à lèvres. Donc, on va faire ça comme ça, en espérant que ça passe. Donc là, c'était la teinte « With the band ». Ah, mais très chouette. Un autre nude euh, un peu plus... Qui tire un peu plus sur le corail pêche. Parce que j'ai d'autres nudes dans cette série-là, mais qui tirent un peu plus sur le marron. Et qui sont un peu plus froids. Et ben, j'aime beaucoup. Et alors, cette formule est tellement confortable. Là, j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment. Mais ben, ça se voit pas. Ça marque pas, ça marque pas du tout, ça reste très confortable. Euh, bon, alors, c'est pas du tout sans transfert, par contre, hein, mais c'est tellement agréable à porter, j'adore, j'adore. Eh bah, bien, écoutez, j'aime beaucoup. C'était un peu euh, l'esprit de ce que je voulais avoir, donc euh, je suis très contente. J'espère que ça vous a plu aussi. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour voir bah, les prochaines vidéos que je, que je ferai, que je sortirai. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je poste des fois des looks que je n'ai pas forcément enregistrés en, en vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine fois